Ça colle des sources Cette soeur. sur ton front Tu n'es pourtant pas Ha Ha la Ha Ha Ha Ha Galton. On qu'on voit la commissure de tes lèvres, que je te fasse un bisou mon chou, un bisou. Chevet, le vent dans nos poids. Baby